Prévoir des moments intimes. Sexy ou tu l'amour C'est une question qu'on me pose très souvent en fait. Et j'ai plein de gens qui me disent euh, Ouais, mais si on se met à prévoir, du coup c'est plus spontané, on perd euh, de la spontanéité, c'est plus excitant, c'est prévu, c'est codifié, bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Non, parce que vous en fait, quand vous allez au restaurant, que vous avez prévu d'aller à un bon resto, vous vous dites « Ah merde, c'est prévu, c'est pas spontané, franchement c'est pas très excitant et en plus je pense que je n'avais même pas profité du repas parce que je savais que ça allait arriver. » Il a pas un bug dans le raisonnement là quelque part Non, parce que vous, quand vous prévoyez d'aller à un grand restaurant, à mon avis, vous attendez avec anticipation vous êtes excité quand vous y pensez, vous vous dites « Ah, ça va être trop bon !» Et puis même au-delà du grand restaurant, vous mangez trois fois par jour, non Globalement. Plus ou moins aux mêmes heures. Est-ce que c'est parce que c'est il est midi et demi que c'est l'heure de manger Du coup, vous ne prenez pas de plaisir au fait de manger parce que c'est prévu Et que vous savez que ça va venir Bah ben non. Justement, vous savez que c'est l'heure de manger vous regardez la montre, putain, encore 10 minutes avant la pause déjeuner, vous avez hâte de pouvoir manger. Bah dans le sexe, flash news, scoop du monde, c'est pareil. C'est-à-dire que dans la mesure où on aime le sexe, on se sent libre dans la sexualité, on peut y exprimer nos désirs, nos besoins, on se sent pas obligé. Alors, je suis d'accord avec vous, prévoir un moment de sexe, si par exemple on est là à négocier dans sa tête et à se dire dans trois jours je vais devoir passer à la casserole, il va falloir vraiment que je le fasse parce que sinon il va être en colère. Anticipation négative, je suis d'accord. Mais là on parle pas de ça, on parle de prévoir un rendez-vous amoureux parce qu'on en a tous les deux envie pour cultiver l'intimité dans notre couple. Et ça, c'est sacrément pas la même chose. Du coup, c'est pas parce que c'est prévu que c'est plus spontané. Et justement, parce qu'on ne va pas prévoir chaque geste quand on dit bon bah, ce soir à 18h on prend une demi-heure pour nous avant d'aller faire je sais pas si, je sais pas quoi. On ne dit pas bon bah, tu vas me faire euh, des caresses dans le dos pendant 2 minutes et demie, puis après tu vas me faire un cuni pendant 5 minutes, puis après je vais te faire une fellation pendant 7 minutes, et puis après on va pénétrer, puis après on va faire... Enfin non, on prévoit un moment... Dans lequel, après, notre spontanéité, notre liberté, notre jeu peut s'exprimer pleinement. Et donc, là, parce qu'il y a un cadre qui est posé, parce qu'on a pu anticiper, parce qu'on s'y sent prêt psychologiquement, du coup, on a encore plus de spontanéité et du coup, on peut jouer. Donc, prévoir des moments d'intimité, c'est clairement super sexy. Ça cultive l'intimité, ça cultive l'amour et ça cultive les bonnes choses. Parce que parfois, c'est vrai, si on ne met pas ça sur notre to-do list, il ben, y a le monde qui s'empare de nous et tout va trop vite. Et on oublie de prendre des moments d'intimité. Puis en plus, quand on a des enfants à gérer, le quotidien, de travail, tout ça, ben, parfois on a besoin de se caler un moment dans le calendrier où on va pouvoir se retrouver. Faites l'essai, dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-le dans les commentaires, qu'est-ce que vous vous en pensez de prévoir des moments d'intimité et qu'est-ce que vous en pensez après tout ce que je viens de dire Est-ce que votre opinion a changé Abonnez-vous. Cliquez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et recevoir les notifications. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à lire mon livre, L'intelligence intime, dans lequel vous allez trouver plein de clés pour pouvoir libérer votre sexualité. Et justement, qu'elle soit épanouissante, qu'elle soit riche et qu'elle soit douce pour le cœur comme le corps. À bientôt